Salut Dans cette vidéo, je joue avec vous et c'est la première fois que je le fais. Et aussi, toutes les actions sont dans l'ordre, mais ne faites pas très attention, des fois quand ça saute une grande partie, j'ai fait tout simplement un condensé des meilleures actions pour avoir un maximum de passages avec les abonnés et intéressant à regarder. Si vous voulez participer aux prochaines vidéos où je jouerai avec vous, vous avez juste à rejoindre le Discord qui est dans la description. Je fais souvent des événements pour jouer avec vous et les personnes qui sont sur le Discord le savent, je suis souvent présent et pendant les vacances, on a tendance à souvent jouer ensemble. Donc si vous avez envie de jouer avec moi et avec la team, vous juste à rejoindre le discord qui est en description deuxième chose que je vais à vous dire bien sûr je l'ai déjà dit mais je le redis de temps en temps parce que c'est bien de vous le rappeler il y a un utip dans la description cela permet de me faire des dons gratuitement c'est à dire que vous avez juste à regarder une petite vidéo même plus qu'une si vous voulez bien et vous pouvez revenir tous les jours pour regarder des vidéos et ça me permet de gagner un peu d'argent pour améliorer mes futures vidéos irl ou me payer des jeux de temps en temps pour les vidéos gaming voilà donc quel que soit le contenu que vous aimez sur ma chaîne regardez des pubs sur Utip m'aidera vraiment beaucoup Sur ce je vous souhaite une bonne vidéo Et prenez le temps de faire ce que je viens de vous dire ah, Le discord et le Utip Le jeu en gros c'est un battle royale Où on est peu nombreux comme vous l'avez vu Dans une map de neige du coup vous avez, vous subissez le froid Du coup il faut se réchauffer à des moments Vous avez un système de craft, vous pouvez faire du feu Il y a aussi des endroits dans la map je crois où on peut se réchauffer Je sais plus exactement ça euh, Ça je crois pas pas de Ouais mais, mais, mais, non, mais aussi euh... Tu la fermes. Aussi, ah, juste. Si. Ah, euh, faut vous craft euh, un truc ah, pour avoir moins froid. Vous pouvez aussi vous crafter ouais, la cape pour faire moins, pour avoir voilà. moins froid et vous pouvez trouver sur la map du bois et des et des coffres voilà. en gros. Donc en gros là je vais être le présentateur de cette game Donc je vais pouvoir regarder les joueurs jouer Donner des malus et en gros aussi euh influencer sur le jeu Et voilà du coup en gros il y a un mumble aussi dans le jeu Donc les joueurs peuvent parler, ils peuvent aussi me parler à moi Et voilà en gros je peux influencer sur la game mais ça c'est pour une game test du coup on va, on va voir un peu ce que ça donne Et est-ce que, est que vous êtes tous prêts bah, euh, ouais. Ouais. alors Bon allez, bon bah c'est parti du coup si tout le monde est prêt. Alors du coup en gros on est là que avec les personnes du Discord donc si vous voulez jouer avec nous de temps en temps comme ça bah c'est sur le Discord directement que, que ça a lieu. Donc vous voyez là on est sur la map et on peut aller voir un peu les joueurs. Genre par exemple si je vais aller voir Fitox, bah mon petit Fitox qui est directement là. Oh, bonjour. Hein. Bon, allez, ouais allez vas-y bah, si dépêche-toi là. Ah ouais elle a changé de ah bah, ouf, changé. Oh ouais. je reconnais pas du tout Ah oh, putain le cuir, j'avais oublié de récupérer le cuir tout ça, j'ai complètement zappé ça Vas-y mec, euh, bon courage oh, je... en plus la map Je sais hey, plus comment on contrôle le, oh, le show seul... directeur Oh, oh peu je de... peux faire du mégaphone oh. <rire> C'est quoi ça De quoi Ah ça parle à tout Mais le je monde je crois <rire> Non je crois que tout le monde m'entend quand je fais ça Bon, bah, <rire> Je comprends rien What la map Mais c'est incroyable Ça va qui ça a bien été l'illusion. Eh, la map, elle a changé de ouf! Mais ouais, de fou! Putain, je de... connaissais pas oui. tout ça! Attends, je vais voir, il y a le 8 et tout, ils sont proches. Deux secondes, je reviens. Oh merde, il y a déjà un éliminé, <rire> j'ai pas vu! Oh GG, C'est le focus! Putain, t'es bon! Merci! T'es un bon, t'es un bon! Eh, hey, euh, Blanquette? Ouais. Tu sais que t'es juste à côté de. <rire> du Saint-Macron? Ah ouais? Ouais, il vient te tirer une fée, je crois! Ah oh, oui, vous êtes vraiment quoi. à côté les deux là! Oh là là là là, c'est tendu! Y en a un qui est caché qui regarde l'autre! <rire> Blanquette derrière toi Fuis fuis fuis fui, tu vas te faire défoncer Blanquette <rire> Oh non attends Un combat acharné Entre les deux joueurs français Putain ils se fightent encore hein, c'est des ouf oh Blanquette t'as niqué Ice Lucky Ah non, tu l'as mis à être headshot d'accord <rire> J'ai cru que tu l'avais ouais. tué Euh ça sent le combat par ici je crois C'est oui quoi c'est <rire> Wow vous, ça, ça se fight je suis là! Tiens, mange ma tourelle! Ah, ah non, bah, plus de tourelle! <rire> Elle aura pas duré longtemps en euh, tout cas! Viens! Merci! Putain, Oxy, t'es un tueur! T'as déjà, déjà fait deux ouais. personnes! Je vais pas vous mentir, je me suis traîné contre des bots récemment! Hein. Ah, <rire> mon jeu a crash, c'est génial! Ah merde! Là, là, va chercher devant toi à 200 mètres, y'a un truc qui est super puissant en gros! Bah, je. voulais aller chercher tout à l'heure, mais y'a la zone! Ah, là y'a la zone dans le truc! Non, celui où tu vas, il y a, y a pas la zone. Par contre, vous êtes à peu près 3 à y aller, je te le dis. Wow, et Oxy, mais que du non. fight, hein! Mais t'es un malade! Mais à chaque fois je me têtais sur toi, tu une personne! C'est pas normal, tout ça. Je pense que leur porte malheur, faut que t'arrêtes de, de me regarder. Tiens, je vous mets je vous mets un petit, un petit électronique à côté. Vous êtes deux, normalement, ah donc bah, il, va, il va peut-être y avoir un fight encore. Encore un kill de Oxy, peut-être, on va voir. Euh, peut-être, ah, c'est ah, pas ah, sûr, oui. hein, parce qu'en vrai, euh, ils m'ont pas encore mis mal. Mais ça risque de pas tarder Mais hein. tu t'es bien traîné hein, là t'es déter ça se voit Bon vas-y je te laisse à toute <rire> Vas-y vas-y Bon alors Blanquette il y a des gens autour de toi là je crois Ouais c'est marqué poursuivi mais je vois personne C'est Lino c'est Lino Il est derrière toi <rire> Salut Lino Tu vois là il quelqu'un là-bas euh, Ouais je vois qu'il y a quelqu'un ouais Bon bah bon combat les Salut gars Salut Blanquette Salut Lino C'est un fils de pute il m'a mis deux Oh, Blanquette est... hey, il est méga chaud, il a jamais joué, il est trop chaud <rire> ça ouf. Ça oh non, merde, putain, c'est bon, bien, bien combattu mon petit Blanquette. Pour, ah, eh, vrai, pour ta, qui trop cher. Pour ta première game, t'es vraiment chaud. Hein. Bon, j'ai avec les losers. Oula. <rire> tu peux me dire où il y a des gens euh, la zone la plus éloignée de toi qui est encore ouverte. Fightox, là, tu... Fight Ox, tu te diriges vers le mec le plus chaud. Ah bon ouais. Ah ouais, Oxy, il est déterre, il a niqué Vla les gens. J'ai vu hein, dans le déchaudement oh, il est grave chaud. Bon on est plus que trois donc à un moment faut y aller hein. Ouais de ouf. Je mets une petite nucléaire pour oh, faire sortir les gens et vous allez tous vous réunir normalement là. Bon allez fight j'ai donné à Lino, je te donne aussi à toi, bouge pas. Hop, comme ça ça vous aidera un petit ai... peu contre Oxy qui est fort. Oh, <rire> parce que je qu peux pas, je peux plus donner de trucs cheatés. c'est fini le show directeur, il est plus de cheaté Là vous êtes tous senti. à peu près à distance égale. Salut Oxy, ça va Oxy? Oh, qui va pas bien là Bon bah je crois qu'Oxy il est à FK les copains Oh attends toi t'as moi Oh le bambi Oh lolo. Eh. Les fesses en l'air il est parti Donne moi du cuir toi Oh t'as tué Oxy Non il était killé par le disco Ouais il est à FK je crois Bon les gars vous êtes hyper proche l'un de l'autre Enfin hyper proche là, là là là dans si vous continuez tout droit tous les deux vous vous rencontrez Ah oh, bah plus maintenant Fightox, tu pars dans le mauvais sens Si vous allez sur le vers le lac c'est terminé là C'est la baston Ouais, j'ai l'impression que Fightox a pas très envie de te battre, Lino. Va falloir se traquer un peu. Ah bah je le vois là-bas. Ah bah voilà, tu le vois. Hop. Et viens, viens, t'en un petit truc là. Wow, téléportation bon, de Lino. Très très chaud. Ah oh, C'est quoi ça C'est les pouvoirs, c'est qu'en gros tu récupères les, les ressources rares que je t'ai dit d'aller récupérer tout à l'heure. Oh. J'ai rien fait Mais t'inquiète, c'est ta première game, tranquille. Il... Il... Il... Il... Il... Il... Ouah, Lino il vole Hack, hack Alphys de pute oh. Ah ça fait mal Vas-y Fightox Eh je compte sur toi Fightox C'est pas moi qui ai fermé cette zone promis. mais... Alphys de pute Oh Eh hey, il y a eu, il s'est pris une tatane Fightox dès qu'il est arrivé What a the a fuck <rire> Victory royale ouais, pour Fightox Bon alors moi les gars je suis perdu, je, je, je connais plus rien à ce jeu, c'est incroyable, je pense que j'ai une chance de, de win qui est très très très peu élevée. Oh, Pytox éliminé, oh là, là, est trop dommage. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un et faire une alliance, j'aime pas être tout seul, je déteste ça. Si je rencontre Oxy, c'est la vie, parce qu'en plus Oxy je sais il va pas trahir, et il est fort en plus. <rire> il peut, il peut m'emmener dans le top 3. Oh non il est éliminé <rire> Pile quand je le dis Ok, bon bah on peut plus compter sur Oxy. Moi j'ai jamais eu de cadeau, moi. Un cadeau Ah, un électronique. Un ou ah, Attends, ouais, carrément. Oui. Carrément, mon gars. Ok, j'y vais directement. Y'a ça... des gens proches de moi euh, Bah, non, t'es tout seul dans ta zone. Tout le monde est tout seul dans une zone. Ouah, wow, c'est tendu. Quoi On a le Saint-Macron qui a éliminé. <rire> c'est quel genre de PD à faire ça, Lino là Qu'est-ce qui s'est passé <rire> En fait, y'avait w qui, qui se fight avec le Saint-Macron et j'ai mis une nuque pendant. Ah, oh, mais quel enfoiré. Salut Blanquette vous Hello Ah ça va Ça va. <rire> moi je me casse, moi salut Normalement je suis plus dans sa zone, il m'entend plus. Mais il a mis un truc pour qu'on s'entende. Ah on s'entend encore même quand on est plus dans la même zone Ouais. Bon bah il reste plus que nous deux hein, bon j'ai pas eu beaucoup de fights moi. Oh j'ai pas de flèche. Oh, MY God Bah c'est quoi cette téléportation éclatée Mais si c'est T'aurais dû du TP dans la zone. Enfin, ça, pas ah, t as t as dû sur le coin hein. T'es où, blanquette Je champignon, ouais. Le vois plus. Attends. Il va falloir qu'on rentre dans l'autre zone hein, parce que sinon on va mourir. Non, c'est trop nul ça. C'est trop nul. Oh, téléportation. Putain, c'est quoi oh. cette zone pourrie Je suis en train de geler là. Je suis en train de geler à mort. Comment ça, je peux pas rentrer Oh il est. Faut <rire> pas regarder le champignon, faut le taper. C'était hein. trop nul. <rire> Il est même pas venu dans la zone. <rire> bon bah.. Bon, ben, c'était cool en hein. vrai. Hein. Non, c'était nul une... à <rire> chier. Hello everyone. Welcome to the game. <rire> Il est trop chiant. Il est insupportable. Le pire show directeur. You are insupportable, illusion. <rire> le pire show directeur, le pire. Fuck you man. Fuck you. <rire> le pire qui a voté pour lui. <rire> <rire> T'es dans la dernière vision, c'est moi qui me le dis. Non, sois pas méchant avec moi. T'es le combien toi le Tiens, je te. Ouah, mais tu ralasses direct Ok, finalement je l'aime. C'est plus le pire show directeur. Je sais pas s'il est encore là, mais je le kiffe. Oh, il est là Le bâtard il me m'expionne vraiment beaucoup. On veut revoir, il joue. Allez, casse-toi. Je suis sûr qu'il est encore là. S'il fait ça, c'est vraiment un chien. On va essayer d'avoir un max de pouvoir là. Un max de puissance. Bon c'est dur à organiser les jeux avec les... avec les gens, il y a tout le monde qui parle en même temps, c'est un délire. Qu'est-ce que je trouve là J'ai rien, il y a rien sur, ces... sur cette île de merde là. J'ai de la chance, je suis favorisé je crois. Parce que je tourne une vidéo. Mais je sais même pas s'ils savent tous que je tourne une vidéo, il y a personne qui sait je crois. Oh je suis poursuivi <rire> Je suis deux fois plus dans la merde. <rire> on me tire dessus Eh oui, grand combat entre Unis, uh, Fitox et Illusion. Eh hey, les gars, soyez gentils, je suis tout seul contre vous. Ça vous dit en... Euh, <rire> Non non non non non non non m'attaquez pas Il me fait mal en plus avec le feu lui Ok je me casse On va se faire péter Illusion Ouais j'ai vu ça je me fais défoncer là Il celui-ci Illusion Celui-là qui tue l'autre il a le droit euh, du bois <rire> Oh je suis concentré mon pote. Cosuni. Oh, c'est très très serré. En tous les cas on remercie Fightox qui vient pas s'engager dans le fight alors que je suis tout seul. Ouais, ça c'est cool ça. C'est cool de la part de Fightox. C'est très serré, oh bien joué. Merci Fightox en tous les cas euh, s'il m'entend. Tu peux lui dire Bonne chance à vous. vous. Non c'est qui qui m'a tiré dessus 1v1 si vous êtes faire play. v 1 Est-ce que vous êtes faire play Est-ce que, vous... Est que vous êtes faire play Non vous êtes pas faire play d'accord. Oh le con Oh Lino le con Qu'est-ce qu'il a C'est du 1v1 là Bon bah Lino qui va win Non non non dis pas ça NON Je l'ai pas touché une fois Putain dommage j'ai bien réussi mon premier fight mais là j'ai fait de la merde mais je savais pas quoi faire Ils arrivent, je les vois à gauche là-bas là Oh putain ça commence le vrai combat Là ça va être stylé, là ça va juste. On a les deux Oh là là le gros fight qui arrive euh, je regarde juste... Putain ils sont préparés eux, ouais, ils ont on une torelle en... et tout, c'est gros Ok ah ils, sont bah, côté, ils sont juste à côté, ils sont juste à côté, ils sont juste ah, à côté, ils sont juste à côté, vraiment les pièges, jeu, j ai... J ai les pièges. Ils sont là, je les ai, je les ai, je les ai Aïe, ah, il Oxy il qui est il se, fait il se fait toucher pour la première fois Là, là, là, ils arrivent pas au-dessus, ils arrivent pas au-dessus Gros moi. combat, gros combat Allez. Y'a un bouclier, attention, ils ont claqué bouclier Je lui mets aucune flèche bloquette il se fait défoncer Ah merde là Lino qui a fait un TP, ouais, qui a ouais, tapé le mec est Il a tourelle. mis la tourelle ce fils de pute eh. Oh C'est horrible d'avoir mis une tourelle oh, Très très oui. low Non Allez Blanquette ah qui a fait le premier kill Linus qui a été éliminé par Blanquette Blanquette il doit rush la zone sinon il va mourir Lino qui est très low HP Ah oh, putain Oxy qui se résonne oh, Putain on est vraiment au bout de la game genre là oh, putain Oups Oxy qui sort de la zone pour euh, blanquette. Oh Blanquette qui enchaîne Blanquette qui tue de... Oh la la <rire> Oh la la Blanquette Il vient à peine de débuter sur le jeu, il a fait un truc trop bien là Oh je m'incruste <rire> Non mais arrêtez non, Ne me prenez pas à deux Oh non putain je suis dégoûté là, Allez, 1 die. Oh, et 2 oh, oh, die, allez hop, c'est mort là. Est mort, vous vous êtes... est mort. Il est trop chaud illusion. Il est trop <rire> Je suis arrivé. <rire> j'ai dit coucou les gars, et hop, j'ai tout tué. <rire> On, boum, boum, On boum, est à côté bah, en bon, plus, tous. Aéro.